Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dont l'idée m'est venue en préparant ma nouvelle formation sur l'arthrose, la prévention et les soins de l'arthrose cervicale. Je préparais mon module sur l'ergonomie et euh, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire de la prévention active quelque chose qui soit choquant et marquant. Je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est très simple. Le fil à couper le beurre de l'ergonomie, c'est... Utilisez des méthodes hyper simples pour avoir un effet maximum. Ça s'appelle l'efficience. L'efficience, ce n'est pas l'efficacité, c'est beaucoup mieux que l'efficacité. Efficacité, voyez par exemple, vous avez mal à la tête, vous prenez de l'aspirine, ça va vous soulager, c'est efficace. Est-ce que c'est efficient Pas forcément. Si votre mal de tête vient des dents, vient des vertèbres cervicales ou vient... Euh, au niveau des yeux ou des mâchoires, euh, ça ne sera pas du tout efficace puisque ça ne traitera pas la cause, ça ne fera que masquer les symptômes. L'efficience, c'est utiliser une technique qui est à la fois efficace, peu coûteuse et facile à mettre en œuvre. Et bien c'est celle que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors moi qui prends le, le tramway euh, parfois, quatre fois par jour, euh, je suis navré de constater que nos contemporains, et notamment les jeunes, mais aussi les personnes d'un certain âge, n'ont aucune notion de la santé physique de leur corps. Elles négligent complètement des principes élémentaires. Et le principe élémentaire, c'est de se tenir droit. Alors, voilà ce que je vois lorsque je prends le tramway. Eh bien, je vois ça. Une qui est comme ça, une autre qui est comme ça, avec les, en plus les machin dans les oreilles, l'autre voilà. euh, c'est comme ça, voilà. enfin bref, ce qui se passe c'est que la tête est en avant, et ceci pendant des heures et des heures et des heures. Si on regarde les, les statistiques, eh bien beaucoup de, de personnes, et de jeunes en particulier, passent plusieurs heures par jour, 2 à 3 heures minimum, penchés sur leur portable, sur leur tablette, d'autres sur leur ordinateur, mais aujourd'hui, je vais parler de la tablette et du smartphone. Alors, quelle est cette technique efficientissime Eh bien, c'est très simple, c'est faire travailler ses biceps plutôt que ses cervicales. Donc, ben, c'est simple, hein au lieu de faire ça, eh bien, on fait ça, voyez, voilà. Donc, on colle le coude ici, on ne fatigue même pas. On cale le coude ici, voyez, on cale le coude sur le, sur le ventre et puis on regarde sa télé. Voilà, son, son smartphone, voilà, comme ça, il n'y a aucun problème, voyez. Et lorsqu'on est fatigué, eh bien qu'est-ce qu on, on a le deuxième bras. Et donc, on utilise le deuxième bras, voyez, et ainsi, eh bien, on ne fatigue pas. Et surtout, on n'abîme pas ses cervicales. Pourquoi j'utilise cette technique Tout simplement parce que j'ai remarqué euh, donc, euh, suite à, à des accidents et, et des opérations qui m'ont fragilité les cervicales, je ne pouvais plus supporter d'avoir la tête en avant. Je me dis comment faire, parce que moi je suis comme tout le monde, hein, je, suis, euh, je suis un, un accro euh, de l'écran. Hein, je suis par euh, obligation professionnelle, hein, je regarde l'écran au moins une à deux heures par jour. Donc euh, je, je n'en pouvais plus, les douleurs étaient telles qu'il fallait trouver une solution, surtout il y a une dizaine d'années après une opération du coup, il a fallu que je trouve euh, des solutions pour récupérer et retrouver une fonction normale. Cette technique, eh bien, je l'utilise depuis des années et des années. Je la mets à vos dispositions. c'est facile. Utilisez vos biceps pour épargner vos cervicales. Efforcez-vous de créer une habitude. Vous pouvez prendre les deux mains, oui, c'est est, est plus esthétique. Et là, vous ne fatiguez pas du tout et vous pouvez rester comme ça pendant pas mal de temps et sans aucun risque. Le mieux, c'est de pouvoir appuyer la tête derrière. Hein, vous voyez, vous mettez contre un mur. Voilà, la tête appuyée. Et là, vous êtes vraiment euh, complètement tranquille. Voilà. Alors, cette technique ne vous empêche pas, si vous avez des problèmes cervicaux chroniques, de voir votre astropathe périodiquement, euh, tous les mois, tous les trois mois ou tous les six mois selon le, le, votre, le degré d'évolution de votre arthrose, mais ça vous permettra d'éviter des blocages intempestifs dus uniquement à vos mauvaises positions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo flash.